Hello Voilà, alors euh, moi, je vais vous présenter quelque chose. Ils nous disent qu'on est en pénurie de masques. Hein, pas vrai Bon, je ne sais pas. Pour ceux qui ça intéresse et ceux qui euh, ont besoin d'un masque, ben, moi je me suis amusée à en faire un. Voilà, alors je vous le présente. Voilà, mon petit masque. À moi. Cette laine, elle a presque dix ans. Parce que je l'ai acheté quand euh, j'étais enceinte de mon fils. Et euh, comme je ne savais pas si c'était une fille ou un garçon, donc j'ai pris multicolore. Vous avez remarqué C'est bien parce qu'en fait, euh, euh, quel que soit le vêtement que vous portez, hein, c'est euh, juste euh, génial parce qu'il s'adapte à toutes les couleurs. Hein. Bon, ça c'est le premier truc. Le deuxième. Vous allez me dire, mais ouais, c'est bien ta laine là. Mais... Euh, et euh, la protection et tout, euh, comment ça se passe Eh bien, ça se passe comme ça. Voilà. Et à la pêche, une petite pochette. Et vous mettez tout simplement un mouchoir en papier. Voilà. Alors, bah, j'ai vu, il y en a qui mettaient des serviettes hygiéniques. Hein, ça marche aussi, hein, mais bon, moi, je préfère mettre un mouchoir en papier. Hein, C'est moins, moins trash. Voilà. Alors, comment ça fonctionne, cette histoire-là bah, Je vais vous le montrer. Hein je vais jouer comme ça. Je mets comme ça. Et voilà. Me voilà protégé. Voilà. Mais vous allez me dire. Vous allez me dire. Mais euh, l'air, il passe. L'air, il passe. Ok. Donc on va faire l'expérience de la bougie. Hein, vous savez, si la bougie, elle reste allumée, c'est clair, il ne passe pas, donc protégé. Si la bougie, elle s'éteint, hum, ben c'est clair, il passe et c'est pas bon. Alors, je vais faire le test devant vous, comme ça, vous verrez bien que je vous mens pas. Je m'en cache. <rire> voilà, je pose mon presse. J'allume ma bouche. Bon, alors, je suis désolée, mais il y a du vent, hein, donc... Euh... J'attends qu'elle soit bien allumée. Voilà. J'installe mes lunettes correctement. Voilà. Maintenant, je fais le test. Ah, bah ben, si elle s'éteint avant, c'est pas du jeu. Voilà. Je fais le test On y va Comme vous pouvez constater. <rire> Elle est toujours allumée. Ça ne passe pas. Bon, ok, ce n'est pas les rênes du shopping. Bon, On ne cherche pas non plus. Ce n'est pas un concours de mode. C'est juste une protection pour ceux que ça, euh, pour ceux que ça intéresse. Hein? On n'est pas en cours d'imagination. On n'est pas des idiots. On n'est pas des gamins. On arrive à se protéger de nous-mêmes. Donc, voilà, on n'attend pas. Pas besoin de dépenser des sous. Vous prenez ce que vous avez sous la main. Hein, confinement oblige ou pas. Selon ils il voit, chacun y voit comme il veut. Mais moi, en tout cas, je suis protégée. Ciao, les amis!